Salut les rôlistes, et bienvenue à RPG Day 2020. Le mot-clé du jour est « vouloir » et nous sommes le 10 août. Le vouloir, alors, euh, bon, je ne suis pas certain de ce qu'on peut vouloir me faire dire là-dessus. Euh, je dirais que le jeu de rôle, pour qu'une partie soit réussie, euh, on pourrait croire que ça vient du bon vouloir du meneur de jeu, hein, que l'histoire va là où il le veut, et, euh, et c'est sûrement partiellement vrai. Il faut, moi je pense aussi, surtout de la bonne volonté des joueurs. Il faut qu'on euh, aille là où ils veulent pour qu'ils puissent prendre plaisir. Euh, C'est le rôle du, du meneur que de, que de les amener au cours de l'histoire à traverser différentes épreuves, différentes histoires, et qu'ils puissent euh, ainsi profiter de la partie. Il faut que tout le monde veuille autour de la table passer un bon moment. Et en général, cette simple volonté suffit à euh, avoir une bonne partie, à passer de bons moments entre, entre rôlistes et donc à avoir une bonne partie de jeu de rôle. Il faut simplement vouloir que ça se passe bien, avoir de la bonne volonté envers les, les propositions des autres joueurs ou du meneur, et euh, cela suffira en général à ce que la partie se passe bien. Je ne sais pas trop quoi d'autre je peux vouloir vous dire. Euh, C'était le 10 août, RPG Day 2020. N'hésitez pas à participer de votre côté. Euh, il n'y a aucun engagement à faire toute, euh, toutes les journées du RPG Day. Mais sur les 31 jours d'août, eh n'hésitez pas à participer, à montrer le jeu de rôle autour de vous, à parler du jeu de rôle autour de vous. Euh, vous serez toujours les bienvenus, puisque c'est une initiative totalement libre. Il hein, n'y a pas besoin de s'inscrire nulle part. Vous, vous participez, vous parlez de jeu de rôle, et ça suffira. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de RPG Day. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à Cthulhu. Ciao les rôlistes